52 piges. Et j'arrive toujours à BIP. Hein, tu vois ce que je veux dire? Non. <rire> bah, j'arrive toujours à bon quoi. <rire>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 Quoi. <rire> Mais en quoi ça apporte rapport avec Rainbow Six là Bah tu me demandes 52 J'ai dit je suis toujours en forme Ça va je suis pas fané Ah ouais j'avoue euh, Ville <rire> BZH Ah Fouenon Fouenon c'est où ça Fouenon Fouenon les Glénons ah, Tu me dis pas que tu connais pas Fouenon, fouenon non toi, les Glénons Fouenon les Glénons Fouenon les Glénons Mais c'est quoi ce nom de bled de merde Fouenon les Glénons C'est la plus belle ville de Bretagne Bien connu Bien connu Fouenon les Glénons La grosse ça... lane de Fouenon les Glénons Bon Sourire! Une 502 Light Speed pour essayer, essayer d'être plus speed. Ok. Clavier, j'ai un Razer, euh, c'est un Ornata euh, Chrona, Chroma en semi-mécanique. L'écran, euh, je sais, avant que tu me dises, il est trop grand, mais bon, moi je suis vieux, j'ai besoin, quand je me pose, regarder des petits films, j'ai un Samsung 32 pouces incurvé. Il, ouais, il est trop grand. Ouais, il est trop grand, il est beaucoup trop grand. Pour jouer, ouais, on va dire pour, pour game, euh, il est trop grand. Ouais. Bah, t'es venu là pourquoi? Bah, pour jouer, passer un bon moment. J'espère! Donc qu'est-ce que c'est que ton écran 32 pouces de p*** là Bah écoute ouais c'est en prévision, je vais changer mon setup, d'ailleurs qu'il est déjà pas mal parce que je suis en double écran, mais euh, c'est en prévision parce que je veux changer de PC tout le bordel quoi. En prévision pour quand Pour cet été je pense. Ok, quand il y aura la fibre. Ah vache, on <rire> perdu. Ok, oh tapis de souris, t'as quoi euh, J'ai un grand tapis de souris Omen oh Qui fait tout le clavier et la souris quoi. Ouais, un tapis de il clavier quoi. J'ai un Astro A50 C'est bien ça, l'Astro A50 sur R6 Bah écoute, j'ai des doutes Bah normalement, il est bien Et eh bah, y a aucun mec qui a le A50 Et tout ah le ouais. monde a le A40 Donc, renseigne-toi Je n'ai aucune ouais, je idée de pourquoi Visiblement, Astro, ok Fais-moi rêver, tes DPI sont à combien 400 Ok, et ton polling rate, du coup Mais Actuellement, je suis... Euh, plate Plate, euh, plate 5 Mmh, un ancien Gold, du coup. C'est ça. Change la sensibilité avec les éléments que j'ai envoyé à l'écran là. Bon, ça va pas changer grand chose à part on les zoom. Hein, euh, voilà, où ça va te donner une impression. Ça va être un peu plus rapide. Donc au final, c'est pas okay. si déconnant que ça si t'avais si l'habitude de jouer au poignet quoi. Les FPS en moyen, t'as à quoi 200. 230. T'as quoi comme carte graphique TX 2060. 2060. That's right. dans un coin. Qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi ton objectif sur le jeu De concurrencer à toute cette jeunesse, à me faire plaisir déjà avant tout, m'éclater avec les potes, de sortir de, de cette zone de confort de, du gold, de plate, plate émeraude, émeraude on va dire. OK, pourquoi tu es venu me voir Sérieusement, pas de second degré. Pas de second degré Bah écoute, déjà d'une pour passer du bon temps. Mais c'est pas euh... le but de passer du bon temps avec moi, tu le sais euh, bien, si, tu vas si, pas si, passer si. un bon temps si c'est de la Bah si c'est de la c'est p... c'est pas grave, mais euh... Mais tu vas pas passer qui... un bon moment Moi bon, c'est du travail, moi, c'est ouais, pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini Ouais, mais là, j'ai déjà assez vu, hein Ah bon Mais ouais Je p... te dis en, en 3 minutes quel est ton problème C'est quoi, vas-y, dis T'es pas consciencieux, t'as pas réellement je... envie T'es la définition d'un joueur casu Tu vas pas bah percer, hein. c'est pas possible Ah, mais moi, tu vas pas passer un bon moment, attends, tu me connais quand même Non ah, Mais écoute, ouais, mais je te laisse parler Il faut savoir dissocier l'aspect jeu de certaines personnes qui, du coup, ont outrepassé. Le, le simple cadre du jeu. Le jeu n'est plus qu'un prétexte au final. Moi, j'aime pas la phrase des personnes qui vont à chaque fois qu'on va leur dire quelque chose dire c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Et le football n'est pas qu'un sport au final. C'est pas qu'un loisir. Ça peut être bien plus que ça. Pour certains, c'est une vie. Moi, Rainbow ça a changé ma vie. C'est plus un jeu. C'est ma profession. Pour la les profession, joueurs professionnels. Moi, je suis d'accord. Mais moi, moi c'est pas ma vie. Enfin, c'est vrai que c'est une drogue. C'est vrai que j'y passe. Euh, tout le monde y passe énormément de temps. Le truc, c'est que si t'as vraiment envie de t'améliorer, y a pas besoin de passer une heure. Il faut que tu t'appliques plus, c'est tout. Fais-moi voir comment tu lèges des arêtes Ok, quel était le problème sur ces premiers léchages d'arêtes là Ouais, peut-être un décalage ouais On va se mettre sur un mur et tu vas comprendre et Elle est où le niveau de la tête déjà bah, Elle est là Là c'est la tête là Ouais, c'est la tête là, non Non, c'est pas la tête là Là c'est la tête d'un mec qui a un mètre devant toi Vas-y, laisse-le descendre si tu veux, tu vas voir où elle est la tête là Rien que ça, ça c'est les bases de R6. Si tu commences à prendre des mauvais plis là-dessus, mais je comprends pourquoi est-ce que tu fais des mauvais décalages. Parce que ouais, j'ai le crosshair qui est. Parce que ton un peu crosshair placement là. il est mauvais déjà de base au final. Parfait, exactement. Ça! C'est un niveau de tête. Quand est-ce que tu as commencé à jouer du coup Trois okay. ans Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur Par cœur, non J'ai des tares encore sur euh, certaines, euh, <rire> certains endroits ouais. Et Je vais te demander un truc Et on va voir si tu connais les maps Vas-y Tu connais Consula Ouais Ça va, elle est pas trop compliquée comme map Non, en rigon, ça, serait mieux, ça serait mieux Tu connais Consula quand même Mais oui, je connais Consula, oui T'as combien sûr. de temps de jeu 1457 heures Donc sur Consula Tu es à la fenêtre PDG Ça va ou pas Ça te parle Oh là, attends Fenêtre PDG Oh non, eh, attends, je peux plus rien faire là. C'est laquelle la fenêtre PDG déjà Tu te fous de euh, ma gueule. C'est la grande fenêtre. Non mais c'est un miracle que tu sois gold. Hein. Tu trouves Ouais Il y a un bureau en haut, le bureau du PDG. Il y a deux fenêtres. Tu les vois Ouais je les vois, ouais. Et eh bah ben, c'est les fenêtres du PDG. Les fenêtres du PDG, d'accord. Donc tu casses la fenêtre du PDG, tu rentres dans le PDG, ok T'as juste appuyé sur l'animation de rappel. Juste en face de toi, il y a quoi Il y a un meuble là. C'est quoi Juste pour savoir. Un meuble Peut-être toi tu l'as dit, il y a un meuble. Bah je oui, l'ai pas dit, mais bon... Il y a un meuble, il y a, y a le, le, le... du PDG, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est, on est dans le bureau du PDG, y'a un... Il y a un meuble, ouais. Peut-être. Meuble, ouais. Un bureau, quoi. Parle-moi, qu'est-ce que t'as vu Qu'est-ce qui s'est passé Bah là, as essayé de me travers... Euh... Non c'est travers vrai. Euh, la fenêtre, euh, t'as tiré dans la fenêtre euh, Kiden sur Esca, Escagris, euh, enfin, moi je l'appelle Escagris. Non bah c'est visa. personne ah, ne l'appelle Escagris. Ok d'accord, qui est-ce qui t'a tiré dessus Quelle est l'arme qui t'a tiré dessus enfin, J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu parce que je tire en même temps. Et t'as pas envie de droner, t'as envie de me faire shake là. Faut que tu gagnes ton duel. Bien joué. Donc tu veux que je te parle, que je te dis quoi Les actions que j'effectue ou... Tu peux essayer de me donner de, de... certaines logiques, ce à quoi tu penses, où est-ce que je peux être, etc. Tu vois Donc là je viens de te voir, je sais que c'est la soliste Ouais. J'arrive, je suis au niveau du connecteur. Tu t'es pas mis en rappel, ce qui est très non, compliqué non. pour toi. J'ai soliste je vais même pas utiliser ma tu T'es forcément à ma gauche, ça veut dire que t'es à peu près, à mon avis, allongé ou accroupi au niveau du, du bureau. Oui ou non Oui. Je le loupe comme une. Pourquoi Pourquoi est-ce que je savais tout ça Je sais pas. Pourtant, j'étais pas sur mon drone la capacité de soliste c'est que bah tu vois non, si j'ai rien room. fait j'ai pas utilisé ma Solis. c'est juste des maths il y a une zone mmh. la zone c'est la, la zone du plantage de la bombe c'est une zone au sol et à partir du moment où quand j'ai regardé quand t'as planté la bombe t'es pas passé ah oui, dans ma bon, ligne de vois, gauche à droite vois, bah ouais. par définition déjà je pouvais restreindre l'endroit où tu pouvais être et après c'est l'expérience de jeu qui va me faire dire puisque je t'entends pas en train de zoomer dézoomer au contact du mur qui aurait pu être à ma gauche au niveau du connecteur de facto il ouais. y a de grandes chances que tu sois allongé relativement à gauche du bureau ou accroupi derrière le bureau Allez, qu'est-ce que tu fais là-dessus, là, -dessus, là Check ta move Donc je suis obligé de jouer le duel, maintenant Bien joué Ça, c'est une décale propre, ça Là, je t'entends de sauter Ok Sauter Ouais, t'as sauté d'un petit muret euh, du haut de garage, là, je pense, sur la droite, là En bas d'esca jaune, là, mmh -hmm. je pense que t'es là Ok, exactement, parfait F. Là, tu là, regardes tu les rappel, cams, fais je t'entends au niveau de la fenêtre escage jaune, t'as entendu plein de trucs là. Il s'est passé quoi T'as pris ton rappel, fenêtre escage jaune, t'as mmh -hmm. pété la fenêtre escage jaune, mmh -hmm. et là t'es en train de droner. J'ai fait quoi avec ton switch là. Switch Drone Et j'ai fait quoi T'as pété la cam. Mmh, ok. Bien joué. Tu me baites avec une x derrière tu t'adaptes, tu mets un pré shot excellent, euh, nickel ça Oh, ah, J'ai entendu, j'ai entendu au dernier moment. Quand t'as bougé. Quel est le problème En positionnement. Ouais, le pas, positionnement là. alors que tu peux... Bah non ouais, tu prends des travers et tout, ouais, clairement. Ah bien joué. Donc là t'es penthouse Ouais, chez Guitare ouais, enfin... Je... Non, toi aussi. C'est <rire> <rire> moi qui étais guitare. Parfait ça. T'es bleu. Ah. Juste quand j'ai entendu au dernier moment. Tiens, mange ça. Oh <rire> je savais que t'étais maid, mais je m'attendais pas du tout à la maid. Fais gaffe à toi. Moins tu fais de bruit, parfait. Plus moi je fais du bruit, toi si tu ouais. fais pas de bruit, tu gagnes les duels. Ligne cassée. Pourquoi pas? Oh non non, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce oh, que je fais, con là? Tu, tu te permets de me coller ça, fils de p. Monsieur, fils de p. Ah, c'est impossible. Oh, parfait, toi, parfait, parfait c'est comme ça qu'il faut jouer. Ligne cassée, euh... pas bouger d'un poil. Du coup, qu'il se passe quoi, sérieusement? Bon yes. Poulet, je pense qu'on a fait le yes. tour enfin de pas mal de trucs G pour le coup. Ok. Tu vois, c'est agréable. J'ai une grosse tête, je vais prendre un aspirine, mais... Euh, ah ouais, j'imagine. Je euh, me euh, fume un ouin-ouin et puis ça va être bien. Ok. Du coup, sur metafile.gg, je t'enverrai un truc, tu verras. Il y aura quatre audios à écouter, une liste de devoirs à faire. D'accord. Ah bah normal. Je ferai la marche à suivre, je ferai mes devoirs, je ferai mes leçons. Ça marche. Bon, merci Poulet <rire> d'être passé et merci encore pour euh, Merci le à toi, Six. Ok. Et puis euh, merci à toute la commu euh, de m'avoir supporté. Oh putain, a cassé le <t 'un>, fils de <t 'un>. Oh j'en peux plus là. Plus il est débile et il pue la <t 'un>. Lol, je suis encore là. Un <t un>. <t un>. Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée en ma compagnie. Je me casse et je vais manger. Merci pour tout. Vous êtes des monstres, n'oubliez pas de faire prendre l'exclamation Discord si vous cherchez les teammates. Pour l'exclamation Twitter. Si euh, vous cherchez... Ben, ben, C'est ça Twitter de toute façon. Si vous cherchez la... Allez sur Twitter et surtout pour les sur informations YT et allez liker et commenter la dernière vidéo qui est sortie hier. et Franchement, je l'ai revue et elle est très drôle. C'est rare. En règle générale, je trouve que nos monteurs puent la merde hein, et font du travail de m***, hein, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, elle est hilarante. La, la vidéo sur... Euh, je sais pas si vous l'avez vu. Le joueur le plus cool de Rainbow Six, c'est lui. C'est un Québécois. Il est, il est le... trop drôle. Bref, bon, faut que j'aille manger. Mon cerveau est en train de lâcher. On se retrouve demain sur le campus de la Solstice Academy. Suivez-moi sur Twitter, il y aura une annonce très prochainement. Les Make Me a Monster et euh, Hero de Oregon 2 arrivent très bientôt. Bonne soirée tout le monde, merci à tous. Vous êtes des monstres, je disparais bien évidemment. À demain